Alors avant de diffuser des annonces interstitielles dans notre projet Unity, on va s'intéresser au règlement. Alors je vous encourage vivement à aller le consulter parce qu'il est susceptible d'être modifié ou mis à jour. Euh, donc la première chose qu'il est euh, interdit de faire, c'est que vous diffusiez des annonces interstitielles lorsque l'utilisateur lance une application ou votre jeu. Alors ici, c'est un exemple avec une application, mais ça va être très facile à transposer avec Unity. Vous pouvez voir que l'utilisateur clique sur l'icône tout de suite, euh, avant que le jeu s'affiche, il y a une annonce interstitielle qui est diffusée. Bah ça, c'est complètement interdit, vous l'aurez compris. Alors, c'est du bon sens parce que effectivement, si vous mettez, euh, diffusez déjà une annonce euh, alors que le joueur n'a pas encore découvert le jeu, ça peut être vraiment euh, pénalisant pour euh, votre jeu et euh, sa popularité. Alors ensuite, on a à l'inverse bah, la même chose. L'utilisateur, quand il quitte l'application, vous n'allez pas pouvoir non plus diffuser d'interstitielle. Ça, c'est une pratique qui est totalement interdit euh, par Admob. Donc euh, bah voilà, je vous explique pas hein, ici vous, vous doutez bien, vous quittez votre jeu, une annonce s'affiche et après il retourne à l'écran d'accueil de son smartphone ou de sa tablette. Donc ça c'est une pratique qui est totalement interdite. Alors ensuite, vous avez aussi l'interdiction de diffuser euh, des annonces interstitielles de façon récurrente. Vous pouvez voir ici que en fait, l'utilisateur clique sur euh, quelque chose dans votre jeu. Alors ça peut être n'importe quoi. Euh, ça pourrait être par exemple euh, euh, afficher, euh, récupérer des points de vie, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez euh, l'interdiction de diffuser plusieurs interstitielles, plusieurs annonces à la suite. Euh, ça c'est une pratique qui est complètement interdite aussi. Alors ensuite vous avez l'interdiction euh, de diffuser des interstitiels ayant un impact sur la navigation. Alors ici de nouveau dans une application, vous pouvez voir que l'utilisateur clique sur un, un icône qui affiche une position, on peut voir qu'il y a une interstitielle qui est diffusée, mais il arrive sous un sous-menu. Et là on peut voir que euh, bah, il clique sur euh, les restaurants, par exemple, le petit icône de restaurant, et il y a de nouveau une interstitielle euh, qui est diffusée. Donc ça c'est une pratique interdite, ça a un impact sur la navigation de votre jeu. Alors, dans votre jeu, Jeu, ça va être par exemple euh, un menu vous avez le menu principal et vous avez les options vous cliquez sur options vous affichez une publicité dans options vous avez euh, plusieurs autres menus par exemple ça pourrait être euh, les options graphiques ou les options audio vous cliquez sur options audio de nouveau une interstitielle ça c'est interdit aussi euh, et évidemment euh, vous vous doutez bien c'est vraiment pas une bonne pratique si vous voulez monétiser votre jeu il faut le faire avec intelligence et euh, vraiment que les publicités soient là, euh, soient pas trop contraignantes, parce que sinon l'utilisateur va désinstaller votre jeu et euh, vraiment ça va, être, euh, ça va être vraiment une expérience désagréable pour lui. Donc ça, euh, ce sont les choses qui sont interdites. Maintenant, ce qui est conseillé, alors c'est de diffuser des interstitiels entre des contenus de page, des niveaux ou des étapes. Alors nous, euh, ça va être simple, une bonne pratique serait tout simplement, par exemple, dans votre jeu, de euh, dire quand le niveau est terminé, par exemple le niveau 1, je lance une interstitielle avant d'accéder au niveau 2, tout simplement. Et ainsi de suite, au niveau 2, quand il est gagné, on passe au niveau 3, on pourrait mettre une annonce interstitielle entre les niveaux. Alors c'est euh, quelque chose effectivement, qui, qui va être vraiment adapté, c'est ce qui est conseillé de faire par la régie AdMob. Alors bien évidemment, maintenant que vous avez un petit peu euh, les informations au niveau de ce que vous pouvez faire et pas faire, maintenant on va s'intéresser justement à diffuser une interstitielle euh, dans notre projet Unity.